Alors l'agroécologie c'est une pratique euh, et une discipline aussi scientifique qui permet de réconcilier l'agriculture et l'environnement et en fait tout simplement de redonner le rôle de l'agriculture, son rôle traditionnel et euh, c'est une agriculture qui s'appuie sur les forces de la nature. Alors aujourd'hui, plus que jamais, la transition agroécologique est nécessaire puisque le modèle agricole dominant est arrivé à bout de force. On se rend compte que ce modèle agricole a entraîné beaucoup de pollution, aussi bien dans les sols que dans la terre, qu'il a entraîné un déclin de la biodiversité et surtout qu'il n'a pas permis, qu'il ne permet pas aux agriculteurs de vivre décemment de leurs revenus. D'où justement l'importance de changer de modèle et la transition agroécologique peut faire partie d'une solution adéquate. Et les plus-values de, de cette pratique sont énormes. Alors, j'en citerai que trois, notamment économiques. Ça permet à l'agriculteur d'assurer un revenu euh, décent. Euh, au, niveau, au niveau de la santé, ça permet aussi à la population d'avoir des produits sains, mais surtout une plus-value environnementale. Ça permet évidemment de ne pas utiliser de produits chimiques et donc de ne pas polluer ni la terre, ni euh, l'eau. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de lutter contre le réchauffement climatique, puisque plusieurs études ont montré que l'agroécologie permet de capter le carbone. Donc, en faisant de l'agroécologie, on participe à la lutte contre les réchauffements climatiques et surtout, on préserve et on valorise la biodiversité. Donc, on entre ainsi dans un cercle vertueux, économique, sociétal et également euh, environnemental. Alors, par contre, euh, pour que vraiment euh, ces rencontres scientifiques tiennent leurs promesses, il faudra aller jusqu'au bout des engagements pris lors de cet événement pour justement que nous puissions tendre vers euh, une Guadeloupe euh, agroécologique qui n'utilise plus d'intrants chimiques parce que nous avons trop souffert ici euh, des pollutions. Le chlordécone en est un exemple éloquent et donc ce rêve est à portée de main à condition effectivement euh, de prendre toutes les mesures adéquates.